Sœur moi, faut, faut vous seulement, sans pitié ne vous emploie. Sœur moi, faut, faut vous seulement, sans pitié ne vous emploie. Guillaume de Machaud, 1418, euh, on peut l'applaudir! Chanson du 13e siècle, Rosas das Rosas. Signore, flora das flore, signore, signore, flora das flore, Signora, signore, signore. Rosa sta rosa se flora das flore, rosa rosa signore signore, flora das flore. Allez, allez, allez. Ah oui. allez, allez, allez. Alors ça, c'est une règle du béhourd, vous voyez que les combats sont pas simulés, le matériel est mis à rude épreuve, Alexis vient de perdre un bout de sa spalière, ça, ça, ça, ça pour la ça <rire> profond s'il faut oublier le si doux moment m'avez-vous pleuré depuis trop longtemps m'avez-vous pleuré depuis trop longtemps bois dans la barrique avec capitaine Bois dans la barrique et va chez de bois dans la barrique Oh, oh, Dieu, venez goûter notre hypocrase maison, il est fabuleux. Ici, il n'y a plus de gasoil, mais nous, on a des pompes pleines. Venez faire le plein à la taverne. Nous vous attendons de bon gré malgré. Sinon, ma hache, elle va voler. Parce que le but, justement, de lorsqu'on est en combat amical, c'est de mettre le partenaire au sol et de le, on va dire, de le jeter pour plus qu'il y ait contact entre lui et moi. Et, et ainsi, ça permet d'avoir la victoire assurée, sachant que par la suite, je me suis relevé plus vite que lui. C'est important aussi d'avoir cette notion. Et inversement, c'est vraiment travailler dans un ensemble. On travaille à la fois le physique et le... La ça repousse, madame. Oui, bah, oui mais, bon. <rire> non, mais <rire> c'est un magicien. <laughs> oh, that's good. It's